J'suis sans papier, peux pas passer Répertorié, numéroté, mon identité J'suis sans papier, mais pas sans âme Messieurs mesdames, j'ai démouflé que l'on condamne Messieurs mesdames, de temps à autre Ils font la manche dans le quartier Sur le plus grand lacryon, bien accroché J'suis sa frangine, une maligne d'enfants sur les pavés Elle sonne, la boîte en ferraille dans leur minimum de canaille Car ils s'amusent les bandits euh, à ce moment ils sont avant tout sans souci Sans souci On survit dans ce caprice ce général de grâce au affaires, ferme les broutilles Et de trois farce, gaz casse On survit dans ce caprice ce général de grâce On petit sa ferme les broutilles Et de trois farce casse casse casse Mais pas sans âme, je vous l'assure Détruisez pas notre caravane Ça nous condamne Une vulgaire boîte sans la roue droite Et pas de serrure Pour mes gamins, ma femme Messieurs, mesdames Quand il fait le vent, elle nous protège Est-ce là le drame, messieurs, mesdames Je suis sans papier Mais pas sans âme Ce n'est votre tendresse Que l'on réclame Messieurs, mesdames un petit zeste, un simple geste que l'on incruste Des mots honnêtes et des mains modestes que l'on ajuste On survit dans ce caprice, ce généreux grâce grâce petites affaires, me les broutilles et de toi farces Je ne peux pas passer Répertorier, numéroté mon identité Je suis sans papier Mais pas sans âme Messieurs, mesdames